Les élus de la ville de Drancy ont bloqué ce matin le dépôt RATP de Pantin aux côtés d'usagers de la ligne 151. Cette mobilisation est une réponse au coup de force de la RATP qui a suspendu depuis le 5 avril la desserte du quartier village parisien. Nous avons obtenu un engagement de la RATP de reprendre le trafic dès aujourd'hui, dès cet après-midi, dans les conditions dans lesquelles il était assuré auparavant, à savoir la desserte des 5 carrés qui ont été supprimés depuis maintenant 13 jours et qui pénalisent 8000 dranciens du quartier village parisien. Cette semaine, nous avions recueilli des témoignages d'habitants privés de bus. Retour sur 13 jours de galère. Ici était l'arrêt du 151, juste à la sortie de notre résidence. L'arrêt du 151 était un véritable scandale parce que nous n'avons plus aucun lien avec la vie. C'était le seul qui nous emmenait sur l'avenue Henri Barbus où nous avions tous les services dont nous avions besoin. Pour aller chercher l'autobus sur l'avenue Henri Barbus, c'est très loin, on marche mal, moi je sais qu'à 88 ans, je ne marche pas comme à 60 ans, et donc c'est absolument impossible. Alors maintenant nous sommes complètement cloués ici, impossible de faire quelques courses, impossible de faire quoi que ce soit. C'est inadmissible, vraiment inadmissible. Les gens qui font ça, ils ne s'imaginent pas ce que c'est ce que, que de vieillir et d'être coupé de la ville comme ça. Ma fille qui est au collège à côté de la gare de Drancy, elle est arrivée deux fois depuis l'arrêt de, de cette ligne, enfin en tout cas les cinq stations qui sont impactées, deux fois au collège en retard. Il faut justifier au fait qu'il n'y a plus de bus. Même si elle part plus tôt avant, enfin, plus tôt, il y a toujours l'effet de fatigue quand on commence à 8 h du matin. C'est très difficile le matin de, de, de se lever encore plus tôt. 20 minutes, c'est énorme. Je peux parler pour ma femme notamment, euh, concernant le travail, c'est beaucoup plus compliqué vu qu'elle n'a pas de moyens de transport. Ils sont allés dans deux lieux différents, ça double son temps de trajet. Hein. C'est clair. L'impact aussi est pour les personnes âgées hein, que je vois régulièrement quand je prends le matin ou les jours de marché. Euh, à leur âge, revenir du marché avec des sacs remplis de courses à pied, c'est très compliqué. Moi, je j'ai pas été au marché. Non, maman, non. C'est trop loin. Vous me voyez, mon caddie, ma canne, aller au marché. Tous les matins, on le prenait à 6h30 et là, au lieu de prendre en bas du, de la maison, on est obligé d'aller de l'autre côté, récupérer le 143. Donc ça rallonge, ça change les itinéraires. Du coup, on est obligé de, de marcher plus loin pour récupérer nos ligne de bus. Et donc, vous êtes obligé de marcher très très vite Vite, Moi, plus longtemps, vite. ou partir plus tôt. Okay. Bon courage voilà. Merci. Merci. Les usagers de la ligne 151 peuvent enfin souffler. L'engagement de la RATP, obtenu après le blocage du dépôt et la participation des Drancéens à la pétition, signe le retour d'un bus tant attendu par les 8000 habitants du quartier Village Parisien.